Qu'est-ce que tu mets oui. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait, là C'est un arbre à Quoi Attends, tu lis les vœux des gens Enfin, je les remets après. Allez, viens. On en prend à chacun, on lit à l'autre, et ce sera ce qu'on souhaite pour nous deux. D'accord Alors hmm.